Court-métrange, le festival international du court-métrage insolite et Fantastique, se déroule à Rennes du 9 au 20 octobre 2019, dans de nombreux lieux comme les Champs-Libres, la Maison Internationale de Rennes ou encore le Conservatoire de Rennes. Sa compétition internationale de court-métrage, quant à elle, se déroule au Cinéma Gaumont du 17 au 20 octobre. Pour sa 16e édition, le Festival Court Courmétrange vous propose des séances de courts et longs métrages, des rencontres avec des professionnels, des ateliers et expositions autour d'une thématique commune le fantôme, hantise du passé et cinéma de l'invisible. Le dimanche 20 octobre à 19h30 au cinéma Gaumont, la séance Le meilleur d'eux sera 100% accessible. Celle-ci est entièrement sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes et audio décrite pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Il s'agit d'une séance best-of du festival qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les meilleurs courts-métrages des 16 dernières années. Vous pouvez retrouver la liste des films projetés sur notre site internet et dans le programme. Les cinémas Gaumont et la salle Hubert des Champs Libres sont équipés d'une boucle magnétique. Nous mettons aussi à disposition une boucle magnétique dans les autres lieux du festival qui accueillent des conférences et des rencontres. Le Café des Champs Libres accueille également différents événements et rencontres tels que l'inauguration et la remise des prix du festival, dont les discours seront traduits en langue des signes et retranscrits par écrit. Et oui Le jeudi 10 octobre, ne ratez pas le vernissage de l'exposition Le Bal des Lémurs, qui se tient du 10 au 20 octobre à la Maison internationale de Rennes. Cinq artistes y présentent des œuvres fantastiques en partenariat avec le Naya Museum. Vous y trouverez un document facile à lire et à comprendre pour l'exposition. Un falque pour l'ensemble de la programmation du festival est également disponible dans les lieux d'accueil des événements Courts Métranges. Des questions L'ensemble des informations concernant notre programmation est accessible sur notre site internet wwwcourmétrange.eu Bon bah, très vite alors hein.